Eh ben, bonjour à tous, pour, euh, pour les personnes qui nous rejoignent dans le live, euh, pour être honnête, on avait déjà fait une introduction, mais on vous souhaite, on vous souhaite la bienvenue euh, pour ce Café Outil 71 dédié à Instagram. Une très bonne journée de la marmotte. C'est ça. J'espère qu'on ne refera pas quatre fois, ça serait bien qu'on arrive à voir un truc. Euh, bah, Peut-être on va enchaîner direct sur le programme du jour. Ouais. Euh, comme ça, allons-y, soyons fous donc, euh, Mike, qu'est-ce qu'on qu qu qu qu a au programme aujourd'hui ouais, Comme ce qu'on fait souvent, on voit quelques chiffres pour voir euh, comment ça se passe en France et dans le monde. On découvre ou on redécouvre les bonnes pratiques d'Instagram pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui sont euh, juste un petit peu novices. Et on voit les nouveautés puisque c'est quand même le sujet du jour. N'hésitez pas à réagir dans le chat, posez vos questions, faites-nous part de vos remarques et puis suivez notre page. taguez nous Voilà. <rire> ça nous fera plaisir. <rire> Euh, alors, ben, on vous propose d'aborder rapidement, enfin de voir rapidement trois comptes Instagram plutôt intéressants. Euh, donc, Gabriel Rib, qui est un jeune homme à suivre et qui nous fait part de sa, de sa vie de, de jeune influenceur dromois, mais aussi qui va un petit peu plus loin dans des événements euh, autour des réseaux sociaux. Le second, c'est le Caillou Hibou, qui est un compte plutôt orienté voyage et tourisme, qui vous propose euh, des idées de sortie et des superbes photos. Donc, on, on vous invite également à le découvrir. Et le troisième, c'est un podcast qui s'appelle « Écouter cette histoire ». Donc, il y a lancé, une équipe de Dromois qui ont lancé ce podcast. Et ils utilisent Instagram pour faire connaître leurs prochains épisodes et faire du teasing sur les, les épisodes à venir. Oui, on aimerait bien savoir qui, qui utilise Instagram, qui ne s'en sert pas, pourquoi on ne s'en sert pas, pourquoi on s'en sert dans le chat. N'hésitez pas, allez-y. Exactement. <rire> Alors, pourquoi, euh, euh, Kevin Alors, un des, un des premiers points quand on va utiliser Instagram... C'est euh, la popularité de ce réseau social, puisqu'on euh, a, on a des chiffres qu'on verra juste après qui sont impressionnants. Euh, c'est également l'engagement. Ce qu'on appelle l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est que les utilisateurs qui sont sur Instagram sont très actifs et ont une activité importante. Donc ça, ça montre qu'ils utilisent le réseau social, mais qu'ils ne sont pas forcément passifs, qu'ils sont plutôt dans, dans l'action. Donc ça, c'est intéressant. Une entreprise, quand elle vient sur Instagram, bah, il peut y avoir plein d'usages différents. C'est vrai qu'on euh, on les donne souvent quand on fait une introduction sur les réseaux sociaux, mais euh, accroître sa visibilité, trouver des clients, faire la promotion de ses produits et services, développer sa marque. Il y a juste un point de vigilance. On va faire différemment que lorsqu'on est sur son propre site web. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans les codes Instagram. Et, et je pense qu'il y a un, un aspect important à retenir, c'est qu'il va falloir humaniser sa, sa communication. On ne peut pas venir sur un réseau social et avoir une communication qui serait trop institutionnelle. Ouais. Alors c'est vrai qu'on va l'orienter davantage entreprise, mais on peut être sur Instagram sans avoir forcément d'entreprise. On va voir au niveau des trois comptes possibles sur Instagram. Il est aussi possible d'utiliser Instagram juste pour partager des choses avec ses amis et sa famille. Euh, alors pour les chiffres d'Instagram en France, euh, donc en gros il y a un tiers de la population française qui s'en sert activement par mois. Le temps passé sur Instagram par jour est en moyenne de 30 minutes. Bon, je pense que l'amplitude est, est, est large, pour donner cette moyenne-là, mais, mais bon, voilà. On n'a pas l'écart-type, mais ouais, effectivement. Ça. Et euh, pour la typologie des utilisateurs, euh, c'est davantage féminin, un tout petit peu plus féminin. Et euh, plutôt, en, en, en termes d'utilisation, les, les 25-34 ans et les 35-44 ans. On parlait d'engagement, effectivement, donc euh, l'engagement sur les réseaux sociaux. Souvent, on peut le, on, on peut le mesurer par ce qu'on appelle un taux d'engagement. Alors, selon les réseaux sociaux, les, les variables sont différentes, mais le plus important, c'est ben, les réactions, les fameux « likes » ou les, euh, ou les euh, commentaires. Et quand on cherche un taux d'engagement, on regarde par rapport en fait, à la portée d'une publication ou par rapport au nombre d'abonnés, si c'est le taux d'engagement d'un compte. Donc, euh, on fait cette belle équation qui nous donne un, un pourcentage du taux d'engagement. Donc ça, le taux d'engagement, ça va être un critère qui va vous permettre d'évaluer si vos publications finalement elles ont elles ont eu un peu d'impact et si euh, vos stories, vos reels ou vos, vos posts, ils ont euh, ils ont suscité l'intérêt. Ouais. alors la petite euh, la petite cerise là qui bouge là et puis le 1K à 5K, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément d'avoir des milliards d'abonnés. On se rend compte que au niveau du taux d'engagement le plus important, c'est pour les comptes qui n'ont que 1000 à 5000 abonnés. Donc, ça, ça reste quelque chose de tout à fait mmh. atteignable. Alors après, toujours pareil, est-ce que le taux d'engagement, c'est un chiffre qui vraiment vous anime dans la vie de tous les jours Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la preuve que, ben justement, vous avez un certain nombre de personnes qui vous suivent, un certain nombre de réactions dans ce que vous publiez, et ainsi de suite. Pas de questions Ça va non. On va Alors, à la recette. Mais oui donc les ingrédients pour un contenu engageant. Donc j'ai mis euh, trois, euh, trois levels si je puis dire. <rire> hein, donc bah, la base c'est publier deux à trois fois par semaine idéalement. Un raconteur ou une raconteuse et son smartphone. Et je précise bien un raconteur, une raconteuse. Dans le sens où il faut du storytelling. Hein, C'est-à-dire raconter des histoires, vraiment euh, pas, essayer de ne pas être juste euh, factuel, bullet point, etc. Raconter. Hein, alors, à moins que ce soit un style particulier. Hein, si, Je peux faire un style PowerPoint sur Instagram, c'est possible. Est-ce <rire> bon, que c'est périls. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Si c'est du deuxième degré, troisième, pourquoi pas Et, et voilà. Et un style, un, un ton. Donc, ça, c'est vraiment la base. Euh, étape supérieure. Ces quatre choses-là que vous connaissez, ben, un peu, enfin, sans doute si vous connaissez Instagram, euh, vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des directs, et vous pouvez faire des reels. Alors les posts, c'est quelque chose qui va rester dans votre fil euh, de, de, de, de, de publication. Les stories, ce sont euh, des, des choses qui durent 24 heures minimum, qui sont toujours archivées dans votre compte euh, Selon que vous le rangez ou pas, mais c'est toujours archivé dans votre compte, mais en tout cas, ça n'apparaît que 24 heures. Euh, pour faire en sorte que ça dure plus de 24 heures, qu'est-ce que tu fais comment toi ah bah Moi, j'ai une petite astuce pour ça. Mm -hmm. euh, je, je suscite ma communauté pour avoir des ripostes. Ouais, ouais. <rire> c'est ça <rire> Et pour ce faire, ben, tu les tags, hein, tu les mets ben, en base. En fait, l'intérêt de la story, c'est surtout euh, que c'est prévu pour être interactif. Donc, il mm. y a plein de, de fonctions d'interactivité. Donc, euh, ben, on peut citer des personnes dans une story, je crois qu'on verra ouais. après. On, ouais. peut, on peut faire plein de choses. Ouais. Et ben, quand on cite une personne, ben, on, on l'incite peut-être à, à réagir en lui posant une question, en essayant de faire quelque chose qui, va, qui est prévu pour, pour faire une boucle. Mm -mm. ben, c'est comme dans la vraie vie, hein, quand vous faites coucou à quelqu'un, donc, généralement, il vous fait coucou aussi. Il peut vous mettre un vent, mais voilà. Là, c'est un C'est ça, <rire> euh... ça. Donc, là, le fait qu'il fasse coucou, ben, c'est le fait que la story rebondisse et, euh, et dure, du coup, bah, potentiellement infiniment. Quoi. Euh, il est possible aussi de faire des directs. Euh, C'est-à-dire que vous annoncez, donc par exemple sous forme de story ou de post que vous allez faire un direct. Vous dites qu'à tel jour, telle heure, bah là par exemple, on aurait pu le faire, dans on café, qu'il va y avoir un direct sur telle ou telle chose que vous voulez montrer. Donc euh, je ne sais pas, moi, une promenade, l'ouverture euh, de une promotion, un produit, euh, voilà. Et donc vous dites aux gens que, les... que ça, ça va se passer et ils viennent à ce moment-là Regardez ce qui passe avec vous, ils peuvent commenter, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent, ils peuvent mettre des émojis, ainsi de suite. Ils peuvent aussi vous poser des questions et vous pouvez leur répondre. Alors, le direct, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a ici, hein, puisque c'est juste avec votre oui. téléphone, hein, pour le coup. Ouais. Ouais, question oui. D'accord. Donc, euh, bon, ouais. Ça peut être une bonne pratique. Euh, un commentaire du chat donc, euh, qui nous qui nous indique que les personnes ont un compte à la fois pro et perso. Je pense que c'est une bonne pratique, mmh. de toute manière, pour, euh, pour euh, apprivoiser un réseau social. Hein, parce ouais. que si vous n'êtes pas à titre perso, ça va être difficile d'arriver en, en tant qu'entreprise et de comprendre les codes et de s'approprier euh, le réseau. Donc, c est, c est, je pense que c'est une bonne pratique d'avoir un compte perso et pro. On nous propose aussi un compte s'appelle là, oui, oui, effectivement, on a pu en parler aussi, oui, tout à oui. fait. <rire> donc, euh, la Allez. valentilloise qui est un, fait partie des, des, comptes, des comptes à suivre aussi hein, sur, le, sur le territoire. Tout à fait, merci. <rire> euh, donc, ça, c'est pour les directs. Et les reels. donc ça, je l'ai mis en rouge parce que ça fait partie de la forte tendance depuis un certain temps. Bah, c'est celle de faire des vidéos donc soit des directs, soit des soit des soit montés et qui passent dans le fil de, de, de vidéos que vous pouvez avoir. Donc là, en l'occurrence, c'est des reels sur Instagram, mais sur YouTube, Kevin, c'est quoi Des shorts. Voilà. Tu me poses des calls, Mike. Aujourd'hui, <rire> j'ai l'impression. Tu essaies pour... de me piéger là. C'est pour te réveiller. <rire> Jusqu'ici, tu as très bien répondu. <rire> et ensuite, pour la partie encore supérieure, donc le niveau supérieur. De, pour obtenir un contenu euh, engageant, donc c'est ce qu'on vous disait un petit peu tout à l'heure, mettre des hashtags, mettre des arrobases, mettre des URL, euh, on va voir un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop sûrs encore de savoir ce que c'est, mais c'est pour citer, c'est pour dire eh « et toi là-bas » en gros, hein, les trois là c'est pour dire eh « et toi là-bas » ou « va là-bas » ou « fais quelque chose », mais ce sont les trois, euh, euh, trois façons de faire du, du, du call to action en fait. Et, euh, et alors, encore plus, mais ça, justement, bah là, quand euh, tu parlais euh, écouter Cette histoire, voilà, de hein, histoire. Le fait de faire des, des, des concours, des ripostes, des sondages et des quiz, ça aussi, bah, ça fait que les gens, les gens participent, en fait. Oui. Oui. oui bonjour à tous, Céline. Par euh, rapport à ce que vous avez indiqué euh, tout à l'heure sur les profils, euh, euh, la tranche euh, d'âge, on va dire, qui, qui utilise plus Instagram, et là, par rapport aux différents modes de publication, post, story, direct et réel, est-ce qu'il y a un mode qui, qui plaît plus aux Instagrammeurs ou pas pour savoir plutôt vers quoi se diriger mmh. Bah, Ils il testent des choses. C'est-à-dire qu'Instagram essaye de donner des, des directions. Euh, après, ce que font les utilisateurs et la part de consommation, ils nous la communiquent pas. Euh, historiquement c'était quand même les posts Instagram, oui. les posts, oui. les photos oui. donc il y a pas mal de, de, de, de personnes qui ont été un peu déroutées par les changements qui ont mis vraiment la vidéo euh, en, en priorité ça c'est ce qu'on ce qu a pu oui. voir effectivement sur les réseaux sociaux que ça faisait pas mal de bruit, après les volumes on les connaît pas trop, ce qu'on sait le seul chiffre, je crois que je l'ai mis dans la présentation après c'est que les reels sont en croissance oui. alors pourquoi ils sont en croissance soit parce qu'il y a un, un vrai appétit du public soit, et on le verra après, parce que l'algorithme les met vraiment en avant et les pousse tout le temps. Donc c'est difficile de savoir si c'est... Euh, voilà Est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que, est, euh, que ça devient vraiment un contenu populaire et apprécié à, à J'ai l'impression qu'à partir du moment où ça reproduit la réalité, où vous invitez sûr, oui. le plus possible les personnes à être avec vous, ben forcément ça va être avec des images animées, avec des moments où vous parlez à la caméra et aux gens, c'est ça qui plaît le, le plus. Quoi. Mais on verra après que c'est pas le même aussi euh, le même investissement entre faire un poste et faire un, une vidéo. Ouais. C'est euh, plus contraignant de faire une vidéo, c'est plus plus long aussi. Oui. Alors on a une question. Euh, pourquoi vous, pourquoi aujourd'hui vous avez Kevin et Mike quand on pensait que c'était Xavier et Chantal <rire> <rire> Alors c'est aussi. C'est un cousin ça c'est. <rire> <rire> oui c'est ça. <rire> c est, c est, hein oui oui ben, voilà c'est ça. <rire> Eh bien, euh, on vous invite à suivre notre page LinkedIn pour le savoir, la page LinkedIn du Moulin. C'est un hommage au cofondateur d'Instagram. Qui, qui porte le même nom de famille que moi. À moins que ce soit moi ouais. qui porte le même nom de famille que lui, je ne sais pas. moi moi, rien à voir par contre, hein, j'ai pas du tout même, donc, le même nom que le cofondateur. Ouais, mais bon, vous avez des points quand même. Ouais, hein. ouais, ouais je, je me suis bien identifié, ouais. Allez, donc pour les trucs et astuces, euh, ça, ça peut être pas mal intéressant pour vous aussi. Donc le, le, les meilleurs créneaux de publication, c'est plutôt le soir, un petit peu comme Facebook d'ailleurs, hein, entre 17h et 22h, en euh, française. Pour les meilleurs jours, mercredi mercredi et, et, et dimanche. Et pour le nombre de hashtags, ça, c'est intéressant aussi, ça c'est pour les posts et pour les reels aussi. Alors au moins 11 hashtags moins de 30, parce que de toute façon, 31, vous ne pourrez pas, donc euh, voilà, c'est pas compliqué. Donc, entre 11 et 30, euh, mettez des mots-clés qui ont rapport avec ce que vous voulez mettre en avant, et vous avez plus de chances que des personnes autres que les personnes qui vous suivent, à fortiori les personnes qui vous suivent, mais autres que les personnes qui vous suivent, euh, vous remarquent et vous suivent. Le hashtag, c'est aussi ce qui va faciliter la découverte des différents posts. Donc, c'est important aussi de prendre un peu de temps, des moments d'aller chercher les hashtags qui sont utilisés, ceux qui correspondent à votre univers, à ce que vous avez envie de véhiculer, et de, et de, les, de les sélectionner un petit peu comme ça. Quoi. Parce qu'il y a pas mal de hashtags qui peuvent être propres à Instagram, oui. qu'on ne connaît pas a priori. Donc, c'est un peu en faisant de la recherche, oui. aussi en utilisant un compte perso, hein, qu'on qu peut les découvrir. Et après, euh, et après, on peut les utiliser dans ces dans posts, stories ou autres. Oui, on a parlé tout à l'heure et puis après, j'avais oublié. Euh, c'est bien d'avoir effectivement deux comptes, donc du coup, avec deux adresses email différentes. Euh, d'avoir un compte euh, perso, un peu cahier de brouillon, comme ça, là. <rire> comme mmh. le mien, d'ailleurs. Des fois, bon, je fais mes trucs dessus et puis bon, ça marche ou pas. Et ensuite, sur le compte pro, bah, c'est là que je montre ce qui, ce qui est censé, en tout cas, fonctionner. Mais ouais, ça, c'est une pratique qui, qui peut être intéressante. J'aime bien que, quand, quand tu dis, euh, <rire> Mike, ce qui est censé fonctionner. Oui. <rire> Sur un réseau social, vous allez toujours tester des choses et on n'est jamais sûr de ce que ça va produire. Donc, il faut accepter un petit peu euh, bah voilà, de faire du test, erreur et de, de progresser comme ça. En fait, on n'est on, on jamais sûr. Quoi. Euh, un autre truc par rapport au hashtag aussi, euh, c'est quand vous commencez avec un hashtag, il vous donne des propositions euh, N'hésitez pas à regarder justement le nombre maximal, alors à condition qu'il soit pertinent par rapport à ce que vous voulez dire, mais ça correspond aussi à ce que tu disais, Kevin, tout à l'heure, à savoir, euh, par exemple, si je veux publier des choses sur mon chat, je mets « cats off Instagram », parce qu'il y en a plus. Bon, le, le mieux, c'est « cats », mais quand vous avez quelque chose « off Instagram bah, », vous avez plus de chances que ça soit vu par des personnes différentes. Okay. Des questions. Oui, bonjour à tous et à toutes. Euh, C'est quoi à peu près la durée de vie d'un post, euh, sa lisibilité, sa visibilité C'est des heures, des jours par rapport à Facebook, euh, Twitter et les autres Est-ce que vous pouvez éventuellement LinkedIn Vous pouvez comparer un peu. Alors comparer par rapport à Facebook, non, je, je, moi je saurais pas dire. Non, pardon. Je suis pas capable, non, en je en revanche, pas les au niveau de la visibilité, ben, quand tu regardes dans, le, dans, le, le, dans ton, ton feed, euh, dans toutes les, tous les posts que tu as faits. Bah, si c'est le dernier, bah, c'est le premier qu'on va voir. Mais si tu postes beaucoup, eh bah, il, va passer, euh, il va passer derrière. Quoi. Après, euh, Ce qu'on peut dire peut-être en comparant les stories et les reels, c'est peut-être le poste qui a la durée de vie la plus longue. Oui. A priori, puisque de oui. toute façon, il reste sur votre oui. profil. Donc, mmh. il, est, il est toujours visible. Mmh. La story, on a dit que par rebond, elle pouvait, euh, elle pouvait rester. On peut l'épingler, mais c'est quand mmh. même moins, moins évident d'aller revoir toutes les stories. Mmh. Et le Reels, là, c'est complètement l'algorithme qui va décider de comment il va le pousser. Et la fraîcheur, euh, elle est hyper importante quand il le pousse. Quoi. Les nouveaux, il y a une prime au nouveau contenu. Non, mais par exemple, si, en gros, on passe un truc sur LinkedIn, on, on a des, des retours pendant quelques jours. Mm -hmm. c'est quelques heures. Voilà, c'est Sisyon, Insta, etc. Je pense que ça doit être plutôt dans, les, dans, le, dans le cours. Hein. Oui. Je pense, hein. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que pour les postes, il faut aller chercher dans le profil de la personne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Alors, sauf si ça fait partie du, du moment où il, où il ou elle poste, euh, et là, ça arrive sur votre fil là. au moment où vous regardez, euh, ou alors... Euh, vous vous intéressez à la personne et vous allez voir, vous faites l'effort entre guillemets d'aller voir ce que etc. Alors que la story, alors que le Reels, ben, ça fait partie des choses que vous allez chercher vous-même activement et ça passe ou ça ne passe pas selon que vous l'avez bien hashtagé, arrobasé, euh, etc. Je ne sais pas si ça se dit, Kevin, mais. Arrobasé, je, je trouve ça chouette comme. Je, moi moi j'aime bien, bien les, les barbaristes. <rire> Oui Marie, une question Alors, c'est plus pour revenir préciser des choses, s'il vous plaît. Ouais. À quoi sert le hashtag Quelle est mm -hmm. sa fonction mm -hmm. Et euh, peut-être préciser comment est on fait pour trouver les bons hashtags pour sa publication Alors, les hashtags, ce, sont... ce qui va avec les hashtags, c'est les mots-clés. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, il y a des mots... Comme quand vous faites un site internet, alors je ne sais pas qui c'est qui pose la question, pardon, mais euh, quand, quand vous, quoi que vous fassiez, vous avez un champ lexical autour de ce que vous faites. Et ces hashtags servent à euh, ben, représenter, à incarner ces, ce, ce champ lexical. Donc, euh, ben, je ne sais pas, moi, si vous faites quelque chose autour du tourisme, eh ben, vous allez mettre « voyage », vous allez mettre « travel ». Non. Vous allez mettre avion, vous allez mettre randonnée, vous allez mettre I love hiking, vous allez mettre ouais. hikers of Instagram, et ainsi de suite. Et là, tu as dit deux, deux types de hashtags, certains qu'on aurait pu deviner a priori, et les seconds, euh, oui. où il faut aller quand même utiliser le moteur de recherche d'Instagram. Vous commencez avec oui. dièse, oui. vous commencez à taper les premières lettres du mot que vous imaginez comme hashtag pertinent pour vous, et il va vous proposer la suite. Je suis par rapport à dièse. Mais... <rire> ça, c'était <rire> toujours rire. Et euh, euh, ça sert aussi, à, ça rend le, le, le mot cliquable. Ce fameux oui, dièse rend le, le, le, mot, le mot cliquable. Donc, c'est-à-dire, quand il est cliquable, on peut, dans Instagram, parcourir euh, toutes les publications, tous les posts mm. qui sont liés à un hashtag. Mm. Donc, si vous cliquez sur un hashtag, vous arrivez dessus et vous allez pouvoir parcourir euh, tous les posts euh, sur ce hashtag. Alors, si c'est un hashtag où il y a 10 millions de de postes à la journée, voilà, ça ne sera pas très pertinent. Mais quand c'est des hashtags ciblés, ça peut être intéressant de, de suivre des hashtags. On peut d'ailleurs suivre des hashtags fait, directement oui. d'Instagram. Ils apparaissent dans votre fil. Oui. Et selon le compte aussi, si vous le mettez dans votre bio, bon, qui n'est pas possible selon tous les comptes, eh ben c'est votre profil qu'on va avoir davantage de chances de voir par rapport à d'autres si vous avez ce hashtag dans votre bio, biographie. <rire> Euh, alors pour les nouveautés, alors bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, je vous laisse juger. <rire> Donc une condition pour utiliser toutes les nouveautés, ben, il faut quand même avoir un smartphone plutôt récent. Pas forcément le dernier cri, mais bon, quand même plutôt récent. Et avec pas mal, avec, ouais, pas mal de stockage, euh, surtout si vous faites des vidéos et que vous voulez monter un petit peu avant et puis les, les mmh. publier par la suite et ensuite les, les, les, les, les, les améliorer avec les fonctionnalités de, du réseau social. Ça, quand même mieux, hein. Et la qualité de l'appareil photo est déterminante puisqu'on e oui. est sur euh, un univers complètement visuel. Oui, c'est ça. Alors, on vous parlait justement des trois types de comptes tout à l'heure. Donc, il euh, y a le perso, il y a l'entreprise et il y a le créateur. Je les ai mis dans l'ordre de, de, de, de, de, de, de fonctionnalités euh, différentes croissant, pardon, l'ordre croissant des fonctionnalités différentes. Donc, le perso, c'est celui qui est par défaut quand vous commencez un compte Instagram. C'est plutôt pour la, les familles, les, la famille et les amis. C'est censé <coughs> préserver davantage la vie privée. Mais bon, je ah ne bon sais pas ce que tu en penses, Kevin mais... Je pas prévu voilà, ça. Nous, nous, quand on l'a conçu, Instagram, c'est ce qu'on voulait. Après, on a été acheté par on a aussi l'avantage quand même ça c'est bien par rapport aux deux autres euh, d'avoir des propositions d'essais, de nouveautés en, en, en version bêta, euh, autre raison pour laquelle c'est pas mal d'avoir un compte perso en même temps qu'un compte pro pardon alors comme son nom ne l'indique pas ça, bonne question ça veut dire que c'est une version qui, qui, où ils sont un prototype quand ils lancent des nouvelles fonctions, ils peuvent les proposer euh, en avant-première, quelque part ouais, pour ça. les tester. Le compte entreprise, peut-être qu'il va concerner la majorité d'entre vous, donc, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est que vous pouvez le lier à votre page Facebook. Mmh. Donc, le lier à votre page Facebook, ça, ça va vous faciliter la vie. Par exemple, si vous faites des stories, aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué, il y a des stories sur Facebook, vous allez pouvoir en fait prendre euh, une story d'Instagram et la partager automatiquement sur Facebook. Mm -hmm. euh, voilà, vous avez aussi, bah, quand vous avez une activité type entreprise, le but, c'est aussi que les personnes découvrent votre offre de service quand ouais. elles sont intéressées en allant sur votre site web. Et dans votre biographie, donc sur le, votre profil, vous allez pouvoir ajouter l'adresse de votre site, un numéro de téléphone, je crois, et même la localisation ou l'adresse, oui. il me semble. Donc vous avez ce type d'information qui est propre aux professionnels et du coup qui permet aussi d'identifier les organisations des, des personnes plus facilement. Parce que sur Instagram, à la différence de Facebook, il n'y a, a que des comptes, il y a des typologies de comptes, mais euh, d'un compte pro à un compte perso, ça se ressemble quand même oui. grandement. Qu'est-ce oui. qu qu'on a vu d'autre Oui, euh, autre avantage, vous avez euh, les, les statistiques plus poussées, il me semble, avec des euh, quand vous êtes un, un pro. Oui. Et vous pouvez, euh, l'étiquette produit. produits, je pense que c'était la partie commerce. Euh, que, oui, ça. Voilà, vous pouvez, euh, si vous faites de la vente en ligne, vous pouvez lier votre compte Instagram avec euh, votre site de vente en ligne pour pouvoir identifier euh, des produits dans vos publications. Vous avez une photo d'une publication, vous avez, euh, je sais pas, un, un t-shirt, une chemise, et ben vous pouvez taguer cette chemise et ramener directement vers votre boutique pour, euh, pour, euh, pour espérer bah, générer du trafic sur votre boutique, ouais. Je mettrai en lien dans les commentaires, on a un tutoriel là-dessus, pour ceux qui veulent vraiment regarder ça en détail. Le compte créateur Et le compte créateur, là, c'est vraiment quand on utilise Instagram en tant que personnalité, euh, quand le produit, c'est vous, ou, euh, ou, votre, ou votre quelqu'un que vous voulez que ce soit votre produit, quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, ça peut être votre animal, si vous voulez, au hasard. Euh, donc, au niveau des statistiques, là, pour le coup, euh, ça permet de suivre les, les abonnés, qu'ils soient hommes ou femmes, d'ailleurs. Euh, vous pouvez faire un partenariat, un partenariat au niveau avec une marque. Donc, par exemple, si pour votre chat, vous, voulez, vous le trouvez super beau et, et vous trouvez qu'il a l'air super beau grâce aux croquettes, machin truc, vous pouvez contacter la marque, machin truc, pour dire, bah, regardez, quand même, voilà quoi. Alors... On aime, on n'aime pas, parce que pour, pour le coup, on ne gagne pas des sous pour autant. Hein, on sponsorise gratuitement. On, voilà. ouais. Mais bon, il y en a qui aiment bien. Il y a un point, moi j'ai déjà vu des entreprises dans le cadre d'Atout Numérique qui passaient du compte entreprise à créateur. Mm -hmm. Parce que le compte oui. créateur, il y a plus de musique disponible. Oui. Pourquoi Oui. Des questions de droit, euh, là pour le coup. Euh... Même nous, Mike, on ne sait pas pourquoi. Non, mais euh... effectivement, c'est pour ça que nous, on a un compte euh, créateur, Kevin, puisqu'il y, y a plein de fois où on est très frustré, on veut mettre tel type de musique qu'on sait qu'on veut, et qu'on n'a pas en mode entreprise. Donc là, on a laissé le mode entreprise et on est passé au mode créateur. Donc ouais, moi, j'ai des entreprises qui ont basculé en compte créateur pour, parce qu'elles faisaient beaucoup de vidéos et qu'elles voulaient bien choisir les musiques. On verra que c'est déterminant en plus quand on fait des riffs. Et euh, en fait, en entreprise, on en a moins. Mmh. Oui. Il n'y a pas de différence de, de nombre d'abonnés minimum ah non. Non, non. non, ça ils l'ont levé, effectivement c'est une bonne question. Euh, avant il fallait avoir tant d'abonnés pour pouvoir faire ci ou faire ça, maintenant ils se sont rendus compte que. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre d'ailleurs, on tout peut à fait. changer. Hein. Tout à fait, je vous ai mis. C'est le... pas figé quoi. Ouais. Je vous ai mis le petit mode d'emploi tout en bas d'ailleurs. Bon, je vous lis pas, mais voilà, ouais, je vous l'ai mis. Hein. Le menu oui, sandwich, oui, les paramètres, le compte oui. et changer le type de compte. Bon, euh, oui. La musique me la musique me, me donne une idée. On peut mettre sa musique. Je pense à des assos qui promeuvent de la musique, leur musique. Mais oui, ça fait partie des nouveautés. Je te remercie, Pascal. On s'est pas consulté. Il a posé une super question. <rire> ça fait partie des On nouveautés. Va voir, de ouais. Ouais. On <rire> va regarder ça. On va voir ça. Allez, on, on balaye un petit peu les, les, les nouveautés. Ouais. Euh, la première, on peut masquer les cœurs et les commentaires. Mais pourquoi, Mike Alors, effectivement, ça peut paraître un peu... On se demande trop à, à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on a vu comme, euh, comme argument Il y avait le fait que euh, ça pouvait être... Ah oui, ça, ça, pouvait être quand, ça peut être quand on fait un post et qu'on commence et qu'on a un petit peu honte qui est euh, genre deux j'aime. On masque le nombre de gemmes. Comme ça, on se dit bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Et quand on a plus de j'aime, c'est là qu'on qu montre qu'on a plus de j'aime. Et puis peut-être pour réduire la, les personnes qui sont vraiment euh, qui prennent ça à cœur, <rire> oui. peut-être réduire un peu la pression euh, par rapport à ça. Oui. Au niveau des commentaires aussi, pareil. Bon, il peut, selon le, le type de poste que vous faites, vous n'avez peut-être pas envie que que telle ou telle personne, parce que ça aussi vous pouvez le, choisir, le, le, le décider, mais bon, qui, qui est tel ou tel commentaire, ou plutôt je, euh, faire en sorte que les gens ne commentent pas mais réagissent plutôt au bouton, c'est-à-dire euh, orienter l'action vers une, un, un clic plutôt que vers un commentaire, si vous avez envie. Donc voilà, ça peut être euh, okay. des raisons. Oui Oui, une question. J'aime euh, vous avez... Alors, pour, pour masquer le nombre de j'aime, euh, comment mmh, fait-on Oui, alors ça, il faudrait que je fasse une démo. On, on montrera peut-être. Ouais, je vais, je vais essayer de m'en souvenir tout à l'heure. Pardon. En commentaire, <rire> parce qu'on on vous montrera en commentaire. Ouais, on le marquera en commentaire sur LinkedIn. Il y a une question sur la... Tu as parlé de la boutique, oui. du produit. Est-ce qu'on peut avoir une boutique avec des services, en pense notamment à, à l'hébergement touristique, qui vendent des services, ce n'est pas des produits, ils vendent des unités, en fait est-ce qu'il peut euh, organiser une boutique en ligne avec des services ah, C'est une bonne peut question pour vous voir dans Instagram. Donc, On nous je je pose une question, question sur le chat, de savoir de si, si on peut, peut vendre, vendre des services directement, directement via la boutique, boutique Instagram. Instagram. Et il me semble que non. Parce, parce que, que j'ai essayé des avec, des avec une entreprise, ce n'est pas possible. Il faut vraiment vendre des produits. Vous avez des catégories qui sont éligibles et les services ne sont pas éligibles pour l'instant. Donc vous ne pouvez pas vendre des services via une boutique Instagram. Pour l'instant. Pour l'instant. On, on, on voit, on voit. Il faut qu'on consulte un peu nos ingénieurs pour voir ça. Pour voir si c'est pertinent. Euh, alors. Ah alors, ils sont là. Vous ne les voyez pas, ils sont là. Ah oui. Donc, euh, il est possible, dans les stories, euh, de partager des liens et, et des liens cliquables. Donc là, en l'occurrence, ben, l'image voilà, que vous voyez, on était tout fiers, on a fait un spectacle avec Karim. Je crois même qu'on a tout. mis un effet là, tellement qu'on était fiers, je vois. Ouais. Ah ouais, ouais oui. on a fait un effet qui brille, oui. qui fait bling bling. Et euh, grâce au clic là, alors en vrai, ça bouge, il y a le doigt qui fait ting ting ting comme ça. Et, et en fait, on, via la story. Euh, que j'avais dû faire la veille ou la veille, je ne sais plus. Euh, on peut cliquer et acheter le billet pour accéder à l'événement euh, dont on parle dans la story. Mais c'est aussi possible euh, d'aller montrer telle page de votre site internet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre exemple Inscription à l'événement, montrer ouais. une page de réservation par rapport à un produit, à un service particulier. Ouais, euh, ouais Voilà. Voilà. Alors ça, ça c'est euh, possible que sur les stories, pour le coup, les stories. C'est-à-dire que oui. sur les posts, vous ne pouvez pas mettre de lien. Non, ni les reels, euh, ni les C'est pour les ça qu'on dit souvent les ça. stories, c'est intéressant si on veut vraiment avoir de l'engagement, générer oui. du clic, euh, des demandes, euh, voilà, euh, c'est vraiment fait pour ça. Le post, on est plus sur quelque chose de, de fixe, qui va être moins… Oui. En fait, quand on fait un post, on reste sur Instagram, on ne va pas pouvoir euh, envoyer vers un, un lien ou une billetterie, quoi. Il est possible aussi de publier depuis un ordinateur. C'est aussi une nouveauté, ça. Ouais. Alors, c est, c est pas, on ne peut pas tout faire. Donc, ce n'est pas le plus confortable. Mais ça dépend pas mal. C'est ça. Donc, on peut le faire depuis deux interfaces. Soit on peut le faire depuis Instagram directement. Ouais. Soit vous pouvez le faire depuis ce qu'on appelle le Créateur Studio. Vous vous souvenez, euh, Facebook, Instagram, il y a Meta au-dessus maintenant. Et Meta, il a ses propres outils de publication. Donc, notamment le Créateur Studio qui vous permet de publier des contenus, planifier, programmer vos contenus pour les publier sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez aujourd'hui faire vos postes directement depuis un PC, un ordinateur, un Mac, euh, pour les envoyer euh, bah sur Facebook, Instagram et à une date précise. Alors ça reste encore limité. On l'a vu ouais. euh, hier en testant. Par ouais. exemple, les Stories, vous n'avez pas tous les outils d'interactivité. Ouais. Et on vous a dit que le gros avantage des Stories, c'était les outils d'interactivité. Donc c'est un peu dommage de, de passer peut-être par là aujourd'hui, mais ça va peut-être bouger. Et puis, un des gros inconvénients, c'est que tu n'as pas accès au téléphone. Ta photo, tu dois l'avoir... Comme c'est du visuel Oui. Ta photo, ta vidéo, tu dois l'avoir préalablement. Exactement, oui. Ouais. C'est vrai que les photos, vous ne pouvez pas les prendre en direct avec votre téléphone et publier. Il faudrait les faire passer, brancher votre téléphone, récupérer la photo pour ensuite la publier. Si ce sont des photos, parce que si vous le liez, par exemple, à Canva, il est possible d'envoyer de, de Canva vers, vers Instagram. Et vous pouvez, par exemple, si ce que vous vendez... N'est pas représentable en photo. Euh, par exemple, je sais pas, je pense à des personnes qui vendent des séances de, de, en thérapie. Euh, bah, vous faites votre visuel sur Canva ou sur autre chose, évidemment. Vous l'enregistrez en PNG et puis vous le publiez de votre ordinateur via, euh, via Instagram à l'ordi. Question sur LinkedIn oui. Y a-t-il des astuces pour insérer des liens facilement et rapidement au lieu de devoir copier à la main ou d'aller sur un navigateur Bientôt une option de recherche de liens dans Instagram C'est une bonne euh, idée, ça. Hein. Alors, je, euh, le, le fait, le fait d'intégrer des liens, ou ça Sur un poste Y a-t-il un une instant. astuce pour éviter ah. de copier à la main ou d'aller chercher un lien, une URL sur un navigateur eh ben, Les là... utilisateurs ont un peu la flemme, là, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Elle... Bah, après, <rire> après, de toute façon, aller chercher un lien, il faut toujours le faire. Mmh. Faire, il me semble. Là, aujourd'hui, c'est copier-coller dans la barre d'adresse. Hein. Il faut aller euh, ouais. ouvrir le lien, barre d'adresse, copier-coller. Je ne crois pas qu'il y a de recherche. Hein. Alors, en même temps, je vois ce que vous voulez dire. Mmh. Ouais, comme, comme on dirait en, à San Francisco, en San Francisco, I feel you. Mmh. Euh, il est possible d'utiliser des, des, des, des, des raccourcisseurs d'URL pour que ce site a mmh. une grand URL, comme je ne sais pas, is.gd is ou is, tailleurl. Is.gd, ouais, si ouais. vous voulez raccourcir les URL. Ça, peut voilà. être, euh, ça, un... ça, je m'en sers quand on a des, des, billets, des, des URL de billetterie à rallonge. Parce que l'URL s'affiche en entier, hein. vous ne pouvez pas choisir une encre, hein. on est obligé de mettre l'URL en entier. Et alors non, justement, c'est comme, on peut une euh, une encre. comme bah, tiens, pardon, là, ici, là, je, moi, oui, je l'ai appelé, euh, je ne veux pas rater ça. Mais euh, l'URL était long, donc j'ai quand même dû copier l'URL, mais je l'ai appelé, je ouais. ne veux pas rater ça. Et moi, donc euh, même je... si vos URL sont longues, finalement, sans passer par euh, le système pour raccourcir les URL, on peut mettre le texte oui. qu'on le souhaite sur le lien. Voilà. Oui. Mais voilà, ça, à un moment donné, il ouais, y a toujours un copier-coller qui, qui se fait. Désolé. Alors ça, c'est ta partie, Kevin. Ah ouais, j'adore ça. Euh, donc du coup, dans les nouveautés 2022 et même j'anticipe un peu sur, sur 2023, ce qui est prévu pour 2023. Euh, aujourd'hui, en fait, Instagram, eh ben, vous l'avez déjà vu, hein, on a parlé des stories tout à l'heure, ils ont mmh. copié Snapchat. On a copié Snapchat. Mmh. Euh, les Reels, c'est la réponse à TikTok, quelque part. Et aujourd'hui, Instagram regarde beaucoup du côté de TikTok. Alors il y a des allers-retours, parfois ils vont, ils vont un peu trop loin, ils poussent la vidéo, ils voulaient faire les vidéos plein écran. Et puis ils sont revenus un peu derrière, euh, en arrière une fois qu'ils les ont testés. Mais grosso modo, les tendances officielles pour le coup, c'est Marc qui l'a dit, donc quand c'est Marc qui le dit, c'est officiel, euh, c'est que de plus en plus, Instagram va vous proposer des contenus de personnes que vous ne suivez pas. Donc, vous le voyez des fois, hein, dans, quand vous êtes dans votre fil, vous voyez euh, publications suggérées, et bien ça, vous allez en avoir de plus en plus, et de plus en plus, ces publications-là vont être proposées par l'IA de Meta ou de Facebook, je ne sais pas comment on l'appelle, L'IA Meta, c'est plus sympa. Euh, donc aujourd'hui, ça représente environ 15% des contenus sur Instagram. Notamment, alors ces stats, je les ai pour les posts. En 2023, Marc a annoncé que ça allait être jusqu'à 30% des contenus qui vont être recommandés. Donc 30%, 30% euh, bah, c'est x2, hein, si je calcule bien. Et euh, sur cette, euh, cette croissance-là, Facebook, enfin Meta, une autre idée à la tête, c'est qu'au milieu de ces publications suggérées, il y aura, je vous laisse deviner, quelques petites touches de publicité par-ci, par-là, voilà. Donc c'est un, un petit peu ça, ça c'est... Bon, voilà, en tant qu'utilisateur, on aime, on n'aime pas. Pardon, j'ai juste une question, Kevin oui. à un moment donné, tu parlais d'IA, c'est l'inspection académique, c'est quoi C'est l'inspection académique de, de la Silicon Valley, exactement. <rire> je, je me demande, Mike, si, si tu as fait ton stage en Silicon Valley, là, dernièrement. Euh, bah, c'est leur système d'intelligence artificielle, enfin, un algorithme, en fait, hein, qui, euh, qui propose de, de classer les contenus et de le trier pour nous proposer les contenus qui nous correspondent le mieux. Pareil, hein, euh, avec des guillemets, euh, pour nous correspondre le mieux, parce que c'est selon Facebook. Par contre, il y a un intérêt pour les... les je finis juste là-dessus. Il y a un intérêt quand même pour vous, c'est qu'il y a aussi des chances que vos contenus soient découverts par des personnes qui ne vous suivent pas. Ouais. Donc ça, c'est aussi l'opportunité. Ouais. Et, euh, et c'est pas, pas négligeable non plus pour les, pour, les, pour les petites entreprises qui peuvent aussi se faire connaître un peu plus facilement euh, avec ces évolutions d'algorithmes. Oui il mmh. y a Isis qui dit qu'il existe déjà des contenus sponsorisés, oui. euh, y, on a une bonne astuce de Dorothée qui, euh, elle, s'est créée euh, un, un petit bloc-notes dans son téléphone avec les URL qu'elle utilise fréquemment pour mmh. éviter de les chercher, les, les URL ou les arrobas, les comptes, ça c'est une super bonne pratique qu'elle nous partage, merci beaucoup. Voilà astuce, merci, merci ouais. Ouais. Et Béatrice, qui demande les demandes de suivi, sont-elles toujours fiables Est-ce qu'on peut préciser ça, s'il vous plaît Les demandes de suivi, pardon Béatrice. Euh... Ah, euh, alors... Fiable. <rire> Fiable. Bah, après, là, c'est vraiment à, à, à votre bon sens. Si vous voyez une dame un peu dénudée avec un nom ah. qui a beaucoup de lettres et de chiffres, Vous devez. On la vous laisse juger. <rire> vous faites comme vous voulez. <rire> chacun son commerce. <rire> et voilà. Là, après, sinon, bah, regardez. Alors, Parfois, les, les, les profils, vous pouvez les, les, les suivre. Donc, vous regardez, voir le profil. Parfois, il est public. Parfois, il n'est pas public. Encore une fois, s'il si est public et que les images vous surprennent un peu, bah, voilà, vous choisissez. Ou alors, si le profil est privé et que, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez euh, zéro publication et que, mais que vous avez plein de, de, de pages suivies et que personne ne suit la personne, là aussi. Voilà, alors ça demande un petit peu de faire un peu le détective, quoi, mais, mmh. mais voilà. Bien triste. Voilà sur les évolutions bon. de il y aura toujours plus de Reels, mais ça vous, vous en doutiez, hein. vous l'avez déjà observé aujourd'hui. Oui, on vous écoute. J'ai une question à retardement. Allez euh, demande de suivi, ça veut dire que toutes les demandes de suivi, euh, il faut potentiellement les accepter pour euh, mis à part celle, euh, oui. pour, pour créer du flux sur son Insta? Alors Au ça dépend de la configuration alors, du compte. Oui. Ouais. Alors, Alors on, on nous demande de si de les demandes de, de suivi, exemple, si on est obligé de les accepter, accepter sur Instagram. Instagram. Est-ce est qu'on que est qu a, est est qu a intérêt à, les accepter à démultiplier le nombre de... Je, Je crois, crois quand même. on est en compte entreprise, enfin nous c'est la configuration qu'on a choisie, on, on, n'importe qui peut nous suivre en fait. Oui, oui. On n'a bon. pas, pas paramétré pour choisir parce que finalement on veut développer notre notoriété aussi euh, via ce, par ce biais-là. Je parle vraiment pour les entreprises. Hein. Mmh. Après, moi, personnellement, hein, je vous réponds, un titre, réponds, perso, un titre ouais. personnel, moi, je tendance à dire oui à, à peu près tout le monde, sauf ceux que je vous ai, hein Mais, Et parce qu'au pire, ben, si c'est quelqu'un qui vraiment se, a à faire de se cacher derrière un truc qui d'être vrai, ben, vous le bloquez et puis c'est fini. Mmh. Vous pouvez même bloquer cette... Enfin, vous avez le choix entre deux façons de bloquer la personne, soit le... le, le le bloquer le, vous le voyez nom. Plus, non ouais enfin soit le nom de cette personne là soit le nom de cette personne est sous-entendu l'adresse email avec laquelle il a il a fait ce profil là et tous les autres comptes qu'il peut créer avec cette adresse mail là bon. voilà euh, une la musique une petite démo Ouais. Si ça vous va J'ai branché à mon. Est-ce qu'il y a des questions Non. Hop. Donc, il enfin, euh, bah, y a l'onglet. Est-ce que vous avez observé que l'onglet musique apparaissait sur, sur, sur Instagram Est-ce que vous l'utilisez déjà cet onglet musique Ouais. Alors peut-être que si on peut vous donner une recommandation, ça serait l'utiliser parce que Instagram, euh, notamment dans les évolutions de l'algorithme, va se fier de plus en plus aux musiques que vous utilisez. En gros, si vous utilisez une musique et que cette musique fonctionne bien en ce moment, il y a des chances que votre vidéo, votre reels, il ait plus de portée. Donc euh, suivre un petit peu les tendances par rapport aux musiques, ça peut, ça peut être très intéressant et ça peut vous permettre de, de pousser votre contenu euh, plus loin. Alors je vais juste en profiter pour répondre à la question de madame là tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour masquer le nombre de j'aime ou de commentaires ah, oui. Donc euh, là, normalement, tout le monde voit. Donc vous avez le, le poste pour lequel euh... enfin, que vous avez publié. Vous avez les trois points en haut à droite, là. Hop, Et là, vous avez vu, masquer le nombre de j'aime et désactiver les commentaires qui vous sont proposés. Oui, c'est le... le deuxième et le troisième. Hop, Vous avez de la chance que je pense souvenu. <rire> ce n'était pas gagné. Euh, si vous voulez publier... Euh... Ah oui, parmi les, les, les nouveautés, c'est le fait qu'on puisse mettre de la... de la musique dans les postes. On vous ah, parlait oui. du fait que les postes sont plutôt statiques. Euh, ils ont dû s'en rendre compte. On, sait, on a dû s'en rendre compte, pardon, des fois je... Et, et alors attendez, hop là. qu'on a pris un peu du retrait par rapport à la compagnie là, Mais oui, de, de oui. Façon. Hop, alors je vais vous mettre au hasard... Alors pardon, parce que c'est mon, voilà, mon chat. <rire> pardon. On avait compris, oui, c'est mon chat. Et donc voilà, vous pouvez ajouter de la musique, c'est proposé, vous le voyez là au niveau du cinquième, de la cinquième proposition, ajouter de la musique. Donc là, c'est dans une publication. Hein. Dans un post, ouais, hein, c'est-à-dire les postes qui sont plutôt de format carré, euh, ou alors vous pouvez choisir de format allongé euh, un petit peu. Alors attendez, hop, je vous le montre. Soit vous pouvez allonger comme ça, soit si vous prenez, mince, alors attendez, hop, soit dans l'autre sens, ça peut être un petit peu moins carré dans l'autre sens, si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, voilà. Et pour la musique, soit vous avez celles qui vous sont proposées, alors je pense que c'est à chaque fois la même, parce qu'à chaque fois, ils me proposent James Brown et Stevie Wonder, qui sont top, mais qui ne sont pas forcément adaptés à, à mon chat, surtout le matin. <rire> et là, par exemple, là, je choisis, hop, n'importe lequel, allez, euh, Chadé. Et... C'est l'ange, hein. <rire> Et donc, euh, voilà, donc je... Partage, un... ouais bon allez je fais ça. Euh... Est-ce euh... qu'on veut partager sur Facebook <rire> Ça fait partie des nouveautés <rire> <rire> Moi je dirais oui. <rire> eh mais non mais là c'est encore autre chose. Là. Donc là voilà, quand vous quand verrez, vous... alors désolé pour ceux qui suivent le Moulin Digital et qui savent pas ce qu'on fait, ils voient la photo de Mancha <rire> avec une musique de voilà, mais c'est pour... Le... C'est une, le... Le hein, le... une démo hein, sachez-le. <rire> Voilà, euh, pour, pour les Reels, ça aussi c'est nouveau, alors hop, donc pardon, je vais peut-être un peu vite, dites-moi si je vais trop vite, hein. pardon, ça va Ok, et donc voilà, vous avez en haut à droite le petit plus vous avez toutes ces possibilités-là, parmi lesquelles celles dont on vous a parlé. Comme on est un, un profil créateur, on a toutes ces possibilités-là. Donc, pour le reel, qui signifie pellicule en anglais. Hein. Alors, pellicule, pellicule de film. Hein, par là. Et donc, vous voyez, en haut, là, vous avez audio. Ça n'y était pas. Et c'est là que la question de Pascal va avoir sa réponse. On peut mettre... Son propre son. son. Propre son. Voilà. Donc, vous allez, en l'occurrence, là, dans enregistrer en haut. là Alors, sous-entendu, que vous l'avez déjà enregistré. Voilà. Et bah, là, évidemment, je n'ai pas fait. Mais c'est en tout cas, c'est là que ça se passe. Et de la même manière, vous choisissez ce que vous voulez. Euh, J'en sais rien. Voilà, Celui-là. Et le reel, ben voilà, je ne je, je le fais pas parce que je crois que j'ai suffisamment bousillé <rire> la page du moins. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer, la, faire la démo de, du, du rajout de la, de la musique, quoi. la petite démo de du café outil. Oui. Merci. Alors, par rapport à l'ajout de musique, oui. comment ça se passe euh, bah, par rapport à tout ce qui est question euh, droit d'auteur oui. euh, est-ce qu'il y a des risques d'Instagram de, qui fasse sauter des musiques euh, au cas où Alors c'est les, les musique que vous vous avez vous, toi tu rajoutes toi. Non, euh, je choisis un morceau que je trouve que ça irait bien avec la publication, ouais. mais euh, je, je, je pompe l'image, je pompe ouais. euh, le son. Ouais. Euh, dans quelle mesure c'est toléré Est-ce que c'est un extrait -ce que ouais, ouais, Non, généralement, généralement ils sont plutôt, plutôt réactifs ouais. quand c'est pas quand c'est mal. Je, je connais sur YouTube, sur YouTube ça passe pas, ouais, et TikTok ça passe aussi, pas mais à mon ouais, avis c'est ouais, une pareil. nouveauté mais je, je les vois mal faire une nouveauté sans, ouais. sans respecter les droits d'auteur quoi. Oui, oui. Mmh. alors oui. après ça peut être, vous pouvez contourner en utilisant un... En ayant un... les droits un... sur vos musiques sinon... Voilà, on peut... <rire> aussi, ou alors en faisant un cover vous-même. En <rire> <rire> faisant des chèques. <rire> oui c'est vrai que c'est une nouvelle interprétation et vous générez <rire> peut-être des droits d'auteur en plus, <rire> donc c'est intéressant. intéressant. <rire> Oui. Alors, une question sur LinkedIn. Oui, alors, il y en a même beaucoup sur LinkedIn et les gens se répondent entre eux, donc ça c'est euh, super. Alors, Merci beau. beaucoup. Ah, euh, euh, il y a des questions sur le Reels. Euh, Est-ce qu'il y a des astuces pour conserver de la visibilité et un taux d'engagement on continue à publier que des photos. Puisque là, vous parlez de vidéos. Il mmh. euh, y a Isis qui propose de mettre des gifs. Elle, elle, elle, effectivement, elle, elle met souvent de la musique sur ses stories. Mmh. Il enfin, y, y a pas mal d'échanges là-dessus, sur. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a comme matière première que de la photo Alors, alors ma à ma connaissance, alors, à moins que ça ait changé depuis vraiment pas longtemps, les gifs ne sont pas supportés par Instagram, du tout. En tant que post, hein, je veux dire. Vous avez les petits stickers animés qui sont possibles, donc, et ça, ça met un petit peu de, de, de vie dans vos, dans vos stories et, et vos reels. Mais on ne pas importer des gifs qu'on qu aurait récupérés ailleurs. Okay. Non. Et, pardon, j'ai oublié... Ah oui, faire en sorte que les, les posts. soient plus... Bah, Il ouais. bah, bah, bah, y a je... beaucoup de photographes qui sont, qui sont frustrés, hein, parce qu'ils ont, ils ont effectivement oui. euh, perdu de la portée, euh, beaucoup d'engagement de, beaucoup sur, sur Instagram, donc... Euh, sans doute que les techniques pour mettre des photos euh, qui hybrident un peu vidéo-photo sont intéressantes. Mais si vous êtes vraiment photographe... Euh... Oui. Bah, après, euh, si, admettons que vous êtes photographe. Il euh, y a, la, y a le, votre produit et votre façon de créer le produit qui peuvent être intéressantes aussi. Il euh, y a une façon... Vous avez des animations qui sont possibles pour présenter une photographie. Il peut y avoir des, y avoir des effets... Alors un petit peu, euh, peu has-been, alors là je fais coucou à, à Thomas qui n'aimait pas ce, cet effet-là, un petit effet Ken Burns, un effet où vous avez un, un, un zoom euh, très, très, très doux vers une partie de la photo, mais bon, en même temps pourquoi pas. Euh, après moi j'ai envie de parler de, de carpet bombing, <rire> c'est -à, <rire> à dire que plus vous publiez sur de des, des, des façons différente sur des supports différents avec des formes différentes avec toujours pareil des hashtags des arrobas et des url ben, c'est ce qui va faire que euh, vous allez obtenir plus d'engagement toujours pareil il euh, y a des questions sur euh, les fonctionnalités selon les typologies de comptes. Il oui. euh, y a Dorothée qui nous indique qu'elle n'a elle pas forcément les fonctionnalités que vous avez décrites tout à l'heure quand tu as pris ton téléphone avec la démo. Oui. Euh, et oui. donc, euh, Anne euh, disait que euh, c'était possible avec des comptes perso. Pardon, Aurélia disait que c'était possible avec des comptes pro ou avec des comptes perso mais créateur, pas forcément euh, possible de rajouter de la musique. Ah bah. ça pas, du coup. Entreprise, on ne peut on pas, pas, jouer pas ajouter de la musique, la musique sur, sur, les postes. sur les postes. Okay. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, bah, vous voilà. savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> Merci pour cette précision. <rire> Entreprise et qu'on passe comme créateur, ouais. euh, ça nous enlève. Du coup, on ne peut plus mettre le lien euh, de... Si. Ah, ah c'est tout. On peut quand, ouais. quand même le met mettre le lien vers voici. On Je pour voir. Oui, mais tu ne peux plus taguer le produit. Vous n'avez plus l'étiquette, vous avez, ah. vous avez Là, ensemble, la fonction voilà étiquette produit. Si vous faites du e-commerce, effectivement, oui, e-commerce. Ouais. Ah ouais. Donc, ouais, euh, à ma co connaissance, il faudrait peut-être vérifier euh, quand même, tester ouais. qu créateur si on peut pas avoir son catalogue de produits, je suis pas ouais. certain là-bas. Okay. Ouais. Ah ouais. ah, ouais. Ou alors après bah, avoir un compte créateur, un compte. Euh, ouais, mais euh, bah alors c'est déjà un peu plus de boulot. Il ouais. euh, faut, euh, faut euh, beaucoup bouger les des choses qu'on bougerait aujourd'hui, en deux mois, ça peut avoir changé aussi. On peut configurer une boutique en mode créateur. D'accord. Merci de l'acheter. Merci pour la réponse. Euh, Allez, et on va accélérer un petit peu. Ah, c'est dommage, on est super participatif. Euh, oui, oui parle je fort. parle plus fort avec ouais. ma petite voix. Euh, ne sachant pas qu'on pouvait faire de la musique, est-ce que si on, je remets de la musique sur des anciens posts, est-ce que ça fait comme Facebook Est-ce que ça les remet à la une ou pas du tout Je ne crois pas. Mais, je ne sais pas. Mais, mais, mais bon, pas je pas testé. Non, en, en, bah, alors... Donc, je... Si on modifie un ancien, une ancienne publication, ça ne, ça ne la remet pas à la une. Ah, ah, non. Non. ah, non. Non, ah non, ça, ça ne la remettra ça pas à la non. une. Non, ça, mais après peut-être que vous pouvez modifier pour ajouter de la musique, mais euh, ça ne va pas la remettre à la, la une. La à la non. Une. Mais si vous voulez la remettre à la une et faire en sorte qu'on aille la chercher parce que vous la trouvez géniale avec votre nouvelle modification, vous ça faites une story. Ou un reel. Pour annoncer que vous avez modifié la, la oui. publication. Voilà. Okay. On me fait signe qu'il est 10 heures, donc on va bientôt ouais, conclure. Mais il y a quand même une nouveauté. Il y a une nouveauté qu'on souhaitait vous partager, euh, qui est la collaboration. Oui. Non, désolé, on a un petit jet lag dans la régie. Ouais. <rire> Alors, il est possible de faire des collaborations aussi. Donc, je vous ai mis l'exemple, là, je ne vais pas faire la démo parce qu'on n'a pas trop le temps. Mmh. Euh, donc, il est possible de, quand vous publiez quelque chose, un, un, un poste en particulier, de faire en sorte d'être deux à publier la même chose en même temps. Alors, Vous me suivez en, en, en, en vrai, bien sûr, ce n'est pas les deux en même temps, mais le fait d'être deux à publier une même chose, euh, bah, l'avantage, c'est qu'on bénéficie des deux audiences, des deux personnes, ou des deux entreprises, ou des deux créateurs, pour avoir une force de frappe, si je puis dire, plus importante. Ça permet d'afficher un partenariat aussi euh, entre, je sais pas, une boîte, une asso, peu importe, quoi. Enfin, ça permet de faire ce genre de choses c'est ça. Bon, là, vous avez vu, je me suis oh, pas trop... Là, c'est <rire> fais... toi et toi, en fait. <rire> je, fais... <rire> je fais un des mois et un des mois. Voilà. <rire> en tout cas. C'est cool d'avoir plein de personnalités comme ça. <rire> ouais, des fois, c'est pas facile. Ouais. <rire> euh, vous pouvez remixer aussi. Donc là, pareil, dans le même, euh, la même démo que j'ai faite tout à l'heure, là. Alors, c'est pas possible dans tous les pour tous les, les... les posts. C'est pas possible pour tous les toutes les publications. Mais certaines l'autorisent, ça c'est à vous de le décider ou pas. Hein, vous dites, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes OK pour laisser les personnes remixer ce que vous publiez ou pas Bien sûr, bah, si vous voulez vendre quelque chose, c'est mieux. Alors après, toujours pareil à surveiller, mais bon. Si, le fait de faire remixer, ça ça c'est pas mal aussi, puisque bah, c'est un effet, c'est comme une story qu'on qu republierait, mais version post. Euh, pour remix, ce qu'il y a de bien dans le, dans le remix, c'est que vous pouvez rajouter... Euh, votre réaction, un petit peu comme sur TikTok. Alors, je ne sais pas s'il si y en a qui utilisent TikTok. Vous pouvez faire des duos, c'est-à-dire vous pouvez remixer. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple de mon chat. Hein. Donc, admettons, oh, vous remixez, euh, vous voyez mon chat avec la musique de Chadé. Et puis, vous voulez faire Oh, il est trop mignon bah, Ça, vous pouvez le faire. Alors, c'est sans intérêt dans l'exemple dont je vous parle à tout de suite. Mais, mais pareil, on parlait de concours tout à l'heure. On parlait d'engagement de, de, de, tout à l'heure. Si, par exemple, vous voulez créer, je ne sais pas, moi, un challenge. Vous pouvez faire, ben bah voilà, remixer mon produit, mettez-vous en scène avec le produit, et euh, le, la meilleure mise en scène avec mon produit gagne, euh, je sais pas quoi. Et ça s'affiche comment, remixer plusieurs, plusieurs vidéos qui se suivent, ou c'est euh, l'écran qui est coupé en Alors deux ouais, avec Oui, généralement, c'est ça, c'est l'écran qui est coupé en deux, soit comme ça, soit comme ça. OK. s'il ouais. y a plein de personnes qui remixent, on le coupe en plein de morceaux, l'écran, c'est ça euh, Je n'ai pas encore eu ce taux okay. d'engagement, euh, Kevin. OK. Désolé. Ça va venir, ça va venir. Mais toi, tu devrais essayer, je suis sûre. Oui Question sur la musique. Comment savoir quelle est celle qui est la plus utilisée en ce moment Comment avoir des tendances sur les musiques Peut-être qu'on Peut qu n'a pas. Alors, ben, si, faire de la ça... veille ouais. bah, À part faire de la veille et utiliser, écouter, vous pouvez aller... Alors c'est une... Une... une réponse que, une que je ne vais pas donner. Il n'y a pas une rubrique dans le... Ah, je sais pas. Je... Peut-être, mais... Il me semble qu'il y a une rubrique des musiques les, les... les, plus, les... Utilisées. les plus utilisées les... et celles qu'on aime le plus. Alors après, avoir, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, justement ah, même... C'est-à-dire, est-ce euh, que le fait de réécouter, euh, euh, de réentendre la même musique un petit peu tout le temps, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas. Après, ça, c'est mmh. vraiment selon votre sensibilité musicale ou pas. Euh, moi, j'ai tendance à essayer de varier un petit peu, mais voilà, après ça, c'est à, à vous de voir. Vous pouvez, alors là c'est pas mon chat, c'est le chat de mon frère, euh, vous pouvez ajouter un, un sticker de façon à, à euh, viraliser une thématique, soit proposée, soit euh, que vous inventez vous. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour les animaux zinzin vous dites, ben bah, voilà, euh, moi j'ai envie que je publie ça, euh, et j'ai envie que les personnes qui me suivent, pour le coup, là c'est vraiment une sorte d'entre-soi, un jeu entre-soi, mais du coup, c'est bien avec ses, ses, ses clients hein, ou ses patients de dire, ben bah, voilà, euh, toi aussi, rajoute quelque chose qui a rapport avec ce que je te dis. Donc là, là concrètement, sur cette story, grâce à ce sticker, ce euh, ajout, ajout perso, perso ouais. quelqu'un qui suit ta story va pouvoir ajouter sa propre photo. Ouais, c'est-à-dire okay. que bah, lui ou elle va dire, ah bah, tiens, ça tombe bien, moi aussi, euh, mon chat, hier va. soir, pendant la nuit, ça, ses yeux ont fait ding, et puis après, ainsi de suite. Et ça va, et ça va faire euh, comme une, une réponse, comment ça va s'afficher euh, ils avaient posé la question la dernière fois. Je crois, ah bon. je crois que ça se... Oui, non, après, pardon. Ensuite, ça se met dans les posts et vous les voyez les uns après les autres. Les okay. réactions les, les, les unes après les autres. On dirait qu'on voit aussi Des pictos, ouais. des comptes ouais. qui ont, quoi, qui ont une participé. Voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors, du coup, pour terminer, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire, Kevin Eh ben, il faut adopter plein de bonnes pratiques. Mm. Euh, on l'a dit tout à l'heure, faut, faut pas hésiter à tester à essayer puis à se tromper euh, voilà c'est euh, aussi comme ça qu'on qu qu peut progresser on peut aussi euh, aller s'informer donc euh, le, le mieux c'est d'avoir un compte d'aller sur instagram et de regarder ce qui se passe je pense que ça c'est une bonne oui. pratique qu'on peut adopter sur tous les réseaux sociaux on a également deux, deux, deux sources qu'on suit régulièrement. Il y a le blog du modérateur, qui est, euh, qui est un média plutôt dédié euh, ben, aux réseaux sociaux et aux tendances du digital, on va dire. Et le, le petit digital, digital, que je connais moins, pour le coup. Ouais. C'est un peu la même chose. Vous en avez plein d'autres. Hein. Vous en avez un qui s'appelle coder.com. Enfin, vous tapez, hein, ou le journal du, du, du modérateur, enfin, ou du, le journal du community manager. Pardon. Enfin, voilà, ça, il y en a vraiment pléthore. Canva aussi le fait. Et, euh, et voilà. Et, et un autre truc que, que j'aime bien mettre, donc s'allier avec des plus jeunes et des plus vieux. Ça, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a forcément des choses à apprendre. Euh, et vraiment le, le tromper, se réessayer, c'est pas grave. Ça, c'est le fait de montrer qu'on s'amuse aussi. Moi, je pense que les gens, ils aiment bien ça. Tu parlais d'humaniser de, de, euh, tout à l'heure, Kevin, et c'est exactement ça qu'on voulait faire quand on a fondé euh, Instagram. Instagram ouais. Voilà. Pour de suivre. Donc ouais, pour nous suivre, donc bah, ça on vous l'a déjà mis tout à l'heure. On a aussi une page Instagram qui est dédiée euh, à notre organisme de formation, qui s'appelle euh, Cédie Formation. On vous invite à aller voir euh, de quoi il s'agit. Que vous soyez formateur ou, euh, ou personne ayant soif d'apprendre euh, des, des, des, des, euh, via des ateliers, des animations euh, atypiques, un peu, un peu comme nous quoi. <rire> voilà. Mike, on va se donner rendez-vous en 2023 pour ben les oui, Café Outils. Ouais. Euh, on avait fait passer un sondage pour, euh, pour vos idées de Café Outils. Oui. Vous avez été super créatifs. Oui, je voulais faire un pause là-dessus, je n'ai pas le temps, mais merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et ouais. on va avoir, euh, bah, sous peu, hein, on va vous annoncer euh, un peu le programme oui. pour le premier semestre, voire plus. Enfin, on va voir. On va voir ah oui, non, oui. Ouais. Ouais. <rire> <rire> donc, de toute façon, le, le format ne change pas. Euh, tous les premiers vendredis du mois, donc, soit avec nous. Dans la turbine au moulin digital, soit à distance chez LinkedIn. LinkedIn. Et puis voilà, ben, on aimerait remercier quatre euh, personnes hein, en tout. Donc on veut remercier au niveau de l'audio Sarah et Monique, et on veut remercier aussi Jean-Philippe et Marie. Voilà, <rire> allez. À bientôt, <rire> merci à vous. <rire>